Mais qu'est-ce que vous faites là Mais Putain J'ai failli vous oublier les frères Island jour 3 c'est parti <rire> Oui oui l'acting était pourri c'est bon j'essaye d'innover dans les intros Je vous laisse dans le couloir de l'hôtel comme ça en mode Oh bah tiens j'ai failli oublier de vous prendre après un jour 2 euh, qui était extrêmement sportif, je pense que vous l'avez vu. Enfin, non, en vrai, c'était pas trop trop sportif parce que c'était un tour, c'était une excursion. On était mené à chaque fois en camtar entre les différents points. Aujourd'hui, on va aller voir un parc national, des geysers, une chute d'eau, plein de trucs dans ce style. Les trésors de l'Islande. Avant, bien entendu, de terminer à nouveau par... à la <rire> Petit déj. Ça, c'est les petits déchets de champion, mon frère. Du saumon, du fromage, du pain et du melon jaune. Tu te rends compte Ils ramènent du melon jaune jusqu'à chez eux. Tu t'es couché à quelle heure hier Euh... Une, Une heure et demie. h 30 du mat' Et tu t'es arrivé à 7h Avec le décalage horaire, moi j'ai dormi à 22h. Ça va, tu vas te dire aujourd'hui T'as l'impression que t'as pas le choix paysage matinaux. En étant parfaitement honnête avec vous, ici j'ai chié une fois par jour. Faut que cette première fois soit incessamment sous peu là. Je <rire> pense que je suis en mesure d'affirmer que les toilettes islandaises n'ont jamais eu quelqu'un qui leur a fait un aussi gros boulot. Mais ce qui est cool en Islande, c'est que tu sors des toilettes, tu t'arrêtes, et... Oh là là... On est au premier arrêt de la journée les amis. C'est un arrêt euh, on, on, vers le parc national je crois. Ils sont partis devant moi, voilà. Il y a Mike qui est dans le groupe. Euh, moi j'étais en train de faire mes affaires. Je lui ai dit, vas-y, hein, traverse, parce qu'en fait, il traverse une sorte de vallée. Jette des petites pierres blanches par terre comme le petit pousset, comme ça, je te retrouve. Mais je vais aller les rejoindre. Et en fait, il y a une sorte de, de nice view devant. Et derrière, voilà, c'est la première étape de la journée. C'est une journée en cinq étapes. Le parc national, il y a un geyser, des chutes d'eau, un cratère de volcan et un lago. Ma, ma, ma, ma, ma. Oh là là, avec le petit pull popcorn. C'est le jour d'Halloween, on profite. Un peu de marche, il y a des enfants, faut qu'on y aille. Maï, tu m'as attendu. Oui, oui. Moi je pensais que t'étais étais parti. Non, je te jure, je t'ai attendu. Bah oui, je sais que tu es mec, là. Il m'a parlé anglais et tout, j'ai fait yes, yes, yes, yes. Il me parlait, je comprenais rien du tout. Il expliquait que quand tu faisais des recherches, euh, genre par les gènes tu vois, de la population en Islande, t'as 60% des mecs en Islande qui venaient près ou de loin de la Norvège, bon, hashtag analyse, hein, tu regardes sur une carte, c'est à côté, et il y a 40% des femmes qui venaient d'Irlande ou de ses environs, donc euh, Irlande, Irlande du Nord et tout, t'as compris. Et en gros, il expliquait que c'est parce qu'à l'époque, drôle ou pas, hein, mais en tout cas c'est ce qu'il disait, qu'en gros, les Norvégiens qui venaient en bateau, ils venaient, ils s'arrêtaient par l'Irlande, ils prenaient des femmes et ils remontaient en Islande pour faire leur vie. Alors, vu que c'était il y a une époque, il y a plusieurs centaines d'années, je suis conscient que toutes les femmes ne devaient pas être super d'accord, hein, surtout si c'était des Vikings, des trucs comme ça. Bon, ça devait peut-être être un peu la guerre. Je sais pas, moi je suis influencé par Vikings et consorts. Je trouve ça fascinant d'avoir une partie des femmes qui viennent bah, de tout ce qui est Angleterre, Irlande et tout, et l'autre de Norvège où là, bon, bah, tu pouvais t'y attendre un peu. Bah, par contre, la carrière, elle est. Enfin, c'est pas une carrière, mais. Oh, la petite marche, c'est exceptionnel. Le cadre est sublime. Sincèrement, ce genre de mood, ce genre de plaine, ça donne envie de tout plaquer <rire> et de venir vivre ici, en Islande. Bon, pas forcément en Islande, mais dans ce genre d'endroit. Parce que l'Islande, ma gueule, et je le répète, hein, parce que c'est cher. Mais tu vois, la tranquillité d'esprit, la nature, zéro stress, je pense... Enfin, zéro stress, c'est le cliché. Hein. Et forcément, je serais pas forcément prêt à assumer une vie comme ça. Et il faudrait le permis. Mais si je devais arrêter un jour YouTube et tout, pour x ou y raison, si je devais refaire ma vie, je pense que j'irais dans un pays nordique. Au moins quelques mois. Ça fait rêver. J'espère que vous ressentez ce que je ressens à travers euh, ces vidéos. L'eau a l'air d'une pureté, j'ai envie de la boire. Hein. Il nous a dit tout à l'heure, il y a un point d'eau comme ça, on pourra boire. J'ai envie d'y tremper mes babines. Mais c'est un truc de fou Oh là là Regardez-moi ces belles choses Elles sont trop trop belles. Oh, C'est bon produit. 9890. Okay. C'est combien 70 balles. On va poser ça et on va partir. <rire> ah j'avais pas vu <rire> Ça va, bah, t'es bien là Ils disent de pas toucher, je vais pas le faire. Mais je suis avec le frérot là Là t'es bien là ah, là on est bien là On est au geyser On va prendre un petit truc à bouffer Et après juste là-bas là il y a des gros geysers Dont un qui a une éruption toutes les 4 minutes Donc on va le choper Mais il est temps de se restaurer euh, Il y a Mike qui boude les mecs Elle boude parce que je lui ai pas pris des couverts <rire> J'ai pris que pour moi Comme promis nous sommes au gros geyser les amis C'est un gros geyser, bah ça s'appelle vraiment, c'est la zone, elle s'appelle Geyser. Voilà c'est juste derrière là ce gros truc qui fume Et c'est une zone qui va être en cours de travaux, Ils vont y faire des trucs et tout machin Il y a même une montagne derrière, sympa, je crois que c'est celle là, ouais ouais c'est bien celle là Oui ouais, tu peux monter et tout machin tu connais Et en gros ce big geyser, il arrive une fois toutes les 4 minutes Je vous jure je viens de le voir là comme ça hors caméra, exceptionnel Donc je vais timer le truc, je vais placer la caméra et on va checker ce geyser ensemble en live, parce que la vie de ma mère... dinguerie <rires> Bienvenue au geyser <rires> Je vous avais pas menti Putain ça, ça va au oh, sa mère Aujourd'hui les amis en ces terres, je vais vous raconter une histoire. Soyez attentifs. En ces terres, voilà, autour d'ici, vivait une jeune fermière nommée Sigrid avec son père. Son père était pauvre, sa famille au global était pauvre et l'Islande, d'ailleurs, dans les années 1900 et des brouettes, était au global un pays très pauvre avant de devenir plus riche plus tard. Vu qu'ils étaient pauvres, ils n'avaient pas trop de solutions et un jour, une société étrangère est venue proposer à son père, qui possédait tout le terrain ici et notamment derrière une partie spéciale, de racheter tout ça et d'en faire autre chose. Notamment des barrages, électricité, tout ça. Parce qu'ici il y a une chute d'eau. Sigrid n'était été pas d'accord. Elle a dit à son père, non, moi, je suis pas d'accord, c'est magnifique, euh, ça appartient à tous les Islandais, Il faut que tous les Islandais puissent voir cette chute d'eau et tout, machin. Mais son daron, il disait, mais je sais pas ce que tu veux, euh, t'inquiète, auras un peu de cet argent et tout, tu devrais être content pour nous et tout, sauf qu'elle a été pas d'accord. Elle dit à son daron, c'est simple, si tu vends ce terrain, je me jette du haut de la chute d'eau. Son Daron lui dit bon tu mythos un petit peu sauf que Sigrid elle a été sérieuse. Alors non, je suis pas là pour vous raconter un suicide. Hein. On sait jamais parce qu'au milieu de l'histoire j'avoue ça fait bizarre. Donc Sigrid a marché jusqu'à Reykjavik. Pour aller trouver de l'aide auprès d'un avocat. Un avocat qui lui dit Bah, avec quoi tu vas me payer Et elle dit Mais je veux pas te payer parce que j'ai pas de sous, je suis pauvre. Mais tu te dois de m'aider parce que c'est vraiment un monument magnifique, c'est vraiment un endroit typique de l'Islande et tout. Faut pas que, que quelqu'un touche ça. L'avocat décide de l'aider, check un petit peu les lois, le parlement, tout ça machin, et trouve une petite loi qui fait que à l'époque, quand tu étais étranger, donc quand tu étais une société étrangère ou un étranger, tu pouvais pas acheter de terre en Islande. Grâce à ça, Sigrid et l'avocat ont réussi a gagner le procès. Le père de Sigrid et la société n'ont pas pu obtenir les chutes d'eau. Et cette cascade là, ces chutes d'eau du Gulpos, c'est celle que je vais vous montrer dans un instant. Attention à la baffe de cow -boy. Donc, dédicace à Sigrid et à l'avocat pour avoir permis aux Islandais, ainsi qu'à quelques touristes de voir tout ça. Parce que croyez-moi les frères, c'est exceptionnel. J'ai jamais vu un endroit aussi beau de ma vie. Subhanallah mon frère. <rire> comme les amis. J'aime bien quand j'ai le soleil de face. Vous me voyez bien, c'est frais, c'est sexy. C'est comme les Tismé sur Insta. C'est comme les sur Insta. <rire> C'est Mike qui l'a dit. <rire> Nous sommes, dans la suite de cette journée, à l'avant-dernière étape, le cratère de Kirin. Alors là, franchement, je vois rien dans le retour, mais j'ai aussi pris un plan iPhone, donc Mathéo pourra vous le mettre. Magnifique En fait, c'est un cratère qui est tellement, entre guillemets, réaliste, qu'on dirait qu'une météorite pardon, a frappé ici. Et non, ces petits cratères avec, euh, là-bas, on peut monter. C'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs Et tu peux aussi descendre Et le lac au milieu est apparemment un lac euh, d'une eau d'une pureté extraordinaire ça tu sais quand il nous l'a dit ça ouais. bah, jamais je suis en train d'inventer <rire> Ah oui petit détail Les cratères de Kérid, c'est plusieurs cratères Il y a celui-là Qui attire toute l'attention et les meufs Puis il y a celui-là par exemple malheureusement n'intéresse pas grand monde. <rire> Succession de cratères les uns à côté des autres. Alors est-ce qu'il y a eu de l'activité volcanique et tout ici Aucune idée, hein, je suis pas historien, <rire> mais c'est très joli à voir. Vous pensez que je me fais arrêter en combien de temps si je pose une bombe Non mais l'eau bleue comme ça, lucide, ça ne donne qu'envie de la perturber <rire> Ça suit l'OL même à Reykjavik. On va donner toutes les occasions à ce club pour nous ruiner le moral. <rire> pour l'instant ça gagne 2-0. Bon. On espère que ça tienne. <rire> nice, ça n'avait pas suffi. Bon, les amis, j'espère que ça vous a plu. On arrive à la fin de la troisième vidéo, voilà. C'était vraiment un séjour extraordinaire. J'espère que les différentes vidéos vous ont plu. J'espère que Matteo a fait un bon taf et que ça vous a parlé. J'espère que cette mini série vous a fait kiffer. Et si ça vous a fait kiffer, n'hésitez pas. Je vous en referai la prochaine fois que je voyage. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à la faire. J'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder. Et si vous voulez me remercier, je sais pas, abonnez-vous. C'est déjà pas mal. Et suivez les prochaines vidéos. Vous savez que j'aime bien vous faire du lourd. Donc, on va essayer de continuer à faire ça. Donc merci, merci, merci à vous. Des gros cœurs sur vous. Reykjavik, c'est de la frappe. Et on se dit à la prochaine, les amis. Bisous